On va prendre le ETC je crois. C'est rigolo. Je sais pas si c'est si fort que ça. Il, a plutôt, il est plutôt bien noté, même s'il ne faut pas faire attention au tracker. Ah c'est quand même tellement drôle. Une journée de tryhard, enfin euh, une journée de session Battleground, si t'as pas joué au moins une fois ETC, euh, c'est une, une journée ratée. Hein. Cette fois, on va prendre le rôle, j'imagine, ou on prend la créature, sachant que ce que l'on va acheter, on va le garder. Le problème, c'est que notre 1, c'est soit une 3-3, soit une 2-5. Je pense que c'est mieux là, ça. Ouais c'est ça si t'as l'exploratrice ou le chat au début t'es bien c'est ça C'est Une question d'économie en fait Le personnage si t'as souhaite... pas un perso d'économie t'es dans la mouise absolue Il y a quelqu'un dans notre game Il n'y fait le Vos serviteurs ont J'ai pas eu Shinvala depuis, le... depuis la méta, le début de la méta. Jamais une fois. Non, j'ai pas joué Mutanus. Toujours pas non plus. Il y a des persos que j'ai pas encore joué. Ah oh, bon, Elise, euh, j'aime pas. Mutanus. Arana, j'aime pas. Mutanus, j'aime pas trop. Après, je pense que c'est viable, mais. Je pense que c'est pas mal quand même, Mutan. Ok, ok. La bataille fait vraiment rage, dis donc. Let's go. Oh, le chaton! Le petit chaton tout mignon! Vous savez quoi faire ici? Petite question. Qu'est-ce qu'il faut faire là, selon vous? Salut Galati, hello hello, bienvenue. Pourquoi pas prendre la goutte avant, ça change quoi En fait, faut geler, comme ça on peut acheter la goutte, vendre la goutte pour voir. Et rajouter un second chaton. Vos ont vraiment... Eh, c'est pas mal ça aussi. Lui qui fera toute la fait pique, hein. Ça fait de l'économie, hein. Là, voilà, fait insane. Non, il est très moyen, mais mais j'encourage ta ton comment dire <rire> ton énergie positive. <rire> non, il est pas dingo. Prochain temps, on va euh, pouvoir. Je pense qu'on va même vendre Éclairor parce qu'en termes de tempo, on est peut-être pas si fou. On verra. Bon, lui, les est taverne 3. Ça devrait être ok. En même temps, euh, ouais. Ah, quand même. Hein. Un embrouillement. C'est pas une mauvaise carte, en vrai. C'est pas une mauvaise carte. Dénicheuse de talent. Bon. Oh. Vos serviteurs ont oh. vraiment tout donné. Gardien, un tailwater. C'est bien un tailwater. water. je le joue lui. Je pense pas. La tempo est à peu près ok, hein, franchement, 6-5, 4-10, 4-6, ça va. Je fais des pièces, prochain tour je peux re up Up pouvoir. Vous vous débrouillez vraiment bien. Très très important quand vous avez des pièces, tempo et pièces, faut up, up, up. Oula, c'est quoi ce bord Oh, j'ai le Oulala oh Attendez, mais il peut m'excroquer lui, non Oh, ça ça passait à ça de la kequette, hein Mais, Oh le bord de fada. Il est resté talent de après ce coquin Oh nice Ça fait quoi Up Ça ça marche comment C'est bizarre ce truc Ça c'est pas mal non Massacreuse c'est cool hein Oh le chien chien Le chien chien à sa mère avec Massacreuse c'est pas mal non Oh je vais prendre le chien chien à sa mère euh... Mort vivant, démon, LM mecha... Chien, chien de sa mère. Ça n'a aucun sens ce que je dis. Je me fatigue en vrai. <rire> je vais être un peu là en vrai. <rire> je vais pouvoir doré de chercher à sa mère. C'est vachement bien en vrai. Ok. Transformer un compagnon, on est d'accord, c'est lui qu'on dort, non? Après, il y a Murloc, on va se faire fracasser par les Murlocs, mais bon. On va voir. Dors le, hein. le gardien Telwater. J'ai pas sûr. Franchement, il y a à part lui, il est cool, etc. On s'en ouais quoi que. Non, etc, c'est nous. Mutanus, on s'en moque. Ça on s'en moque, ça on s'en moque, il y en a pas mal où on s'en moque. Hein. Non, je vais dorer le chercher chien à sa mère. C'est moi qui ai invité les gens, sérieux. La chunga Je vais virer lui. pas mal ça je pense que vous avez une chance j'aime bien l'idée hein. j'aime bien l'idée quand même parce que vous en pensez mais Ah le chien chien il est cool hein Ouf ouf hein Comment il s'appelle d'ailleurs Ah oui froid de chien le puissant Ah ouais, c'est vraiment un nom à la con hein. ça Froid de chien le puissant Quelle puissance Je le trouve pas spécialement mignon mais après je pense c'est Moi j'aime bien les gros chiens Ça c'est vraiment un petit chien euh, Entre un chat et une taupe quoi Ok, let's go. Oh, Felkane est mort. Notre ami Jimmy, Jimmy Felkane, le susnommé. Lorsque vous dévorez ce serviteur. Je rien moi. On peut up un de pouvoir, oui. A la fin de votre tour, donne un serviteur allié aléatoire des, des caractéristiques équivalentes à votre niveau de taverne. Donc je fais plus 6 plus 6 sur un serviteur. Et là c'est plus 5 plus 5. Sauf que là je choisis forcément un des deux. Un serviteur allié. Non, c'est mieux vol, vol de mec. Hein. Un pirate en plus pour lui. La Chonga Oh là là, c'est tellement beau. J'adore ce que je fais. Oh Franchement, c'est rigolo. Vamos à la Chonga Ok, on va faire ça. Oh là là. Oh, C'est beau ce scaling. Cette tempo, ce scaling. Aujourd'hui, je suis vraiment fort. Hein. J'espère que vous prenez des notes parce que, en général, je suis nul à chier. Mais aujourd'hui, je, suis... <rire> aujourd je suis vraiment très très fort au jeu. Ça va se garder en main ça je vous le dis <rire> on dort non, on fait ça déjà on prend l'info en mode dfm la roue Tout oui. sera un serviteur de perdu une pièce d'or de gagné <rire> Je pas quoi jouer en vrai. Je pense qu'il faut le virer ça. Gardien Tel J'ai l'impression qu'il qu accomplit pas grand chose. Boa. Essaye de Boa adoré. Après j'ai Ouais, Boa c'est cool hein. Et on joue juste un boa passe. On améliore quand même. Hein. T'aurais pu dorer le buddy de Yog. Ouais, mais c'est naze. Le buddy de Yog, il est pas très fort. Hein. En fait, le... essaye de te dire buddy de Yog, méta précédente, méta des quêtes. Est-ce que la quête de Yog, les délices de Yog, est-ce que tu la prenais Genre, est-ce que c'était une quête folle pour toi Non. Et pourtant, tu l'avais à tous les tours. Donc, faut faire attention. La, la quête, elle est pas si forte que ça. Pas Le, le, le yog est pas très, pas très fort. Hein. Enfin, ce, cette, cette capacité est pas très forte. Vous voyez là, ça a pas fait grand chose. Ça a doré. Enfin, ce chien-chien. Et j'ai bien fait hein, de, do, de dorer le chien-chien. Bien dresser le chien-chien. Bien dressé. Chien -chien, bien de, dressé. Ouf, ouf. Ok. Pas mal, pas mal. On a du scaling et tout, c'est cool. Ça creuse, elle rentre bien dans une compo comme ça. Boum. Y'a pas un truc à faire avec un énorme chrono En fait c'est mieux ça Parce que ça prend Nadina Tout simplement C'est juste plus fort qu'un démon Parce que ça a la résilience Et ce qui peut me manquer C'est la résilience C'est pas la puissance En termes de puissance Je suis énorme Euh ouais, mais Je viens de comprendre Ce que tu voulais dire 3 skills Oui oui j'aurais pu dorer Le buddy Avec Le Tout à fait J'ai pas pensé à ça Pardon Avec le lanceur de gambas Tout à fait Parce que c'est un murloc Le buddy Exact J'aurais pu faire ça C'était sûrement un meilleur play D'ailleurs Que ce que j'ai fait Bah j'ai j'ai pas considéré. Bien joué, bien joué. Je pensais que tu voulais parler de ça en fait. Je me suis dit, il veut que je le garde en main et que je le triple plus tard. C'est pour ça que je t'ai dit, euh, c'est pas très bon. Mais c'est clair que là, ça avait du sens quand même. Ça mangeait pas de faim. C'est cool ça, hein énorme. Hein le chien puissant. Quel puissant chien. Mais quel puissant chien. Il a déjà gagné. 88 life pour le moment. Incroyable hein Pas ce que j'aimerais découvrir en ta 26. Il y a des trucs en vrai. Alors ça. Ça marche bien. J'aimerais bien taunter des choses. Des choses et d'autres. Genre euh, le, le, le con. Après, on peut taunter terrain mais faudrait virer lui. Ah, let's go. Le goût de la défaite. Je connais pas. On Va faire ça. Froid de chien le puissant. Il est au fond, au fond de son panier comme ça. Ok. Ouais, on va essayer de protéger froid de chien le soumis <rire> si vous à rester en tête. Pas de poison man Ah remarque il a une Nadina qui est quand même assez violente Ouais, ah, la Nadina elle pique Ouais J'avoue que là... Euh... Oh, euh, le chien le puissant il est quand même monstrueux. Oh oh, oh non j'ai pas la place oh, j'ai la place. Oh non il va me tuer mon truc mes petit, petits. Oh la chatte. C'est passé à ça de la quéquette encore une fois. Tu m'autorises à créer un out of context, Fichou, sur Twitter Euh Ouais, si tu veux. Je pas ce que ça veut dire, mais. Plaisir, avec plaisir. Oh Oh, beau, belle Alors. Je veux pas vendre le chien, le puissant, le soumis. Pas tout de suite. Ah. De la roue Oh C'est quoi ça Oh les prix de sombre lune tour 12, oh mon dieu mais je suis Jésus. Vol tous les serviteurs. Ah ouais mais nous on veut Ah ouais me fait chier, on veut pas ça. Incroyable. Merde, je peux pas faire les bananes, je suis con. Je vais les garder pour plus tard. Oh, le Mistrigger. J'ai Mistrigger. Enfin, j'ai... Ouais, flûte. Vous voyez ce que je veux dire Je voulais faire les bananes et ensuite le sort, j'ai fait l'inverse. Bon, c'est pas très grave. Euh, J'allais dire un truc, oui. De toute façon, j'ai froid de chien le soumis, donc je suis invincible. Euh. Oui c'est un compte Twitter un peu best-of où juste tu tweets des clips de la personne en question out of context, des clips fun en général. Il y a un truc qui a un... Alors, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, si t'as entendu, mais euh, j'ai créé un compte TikTok. Et sur ce compte TikTok, il euh, y a certaines, euh, certains viewers qui euh, me font des petits montages. Et euh, en fonction des. Euh, si les vidéos je les trouve sympas, je les mets sur TikTok. Voilà. De pas qu'un seul monteur, de différents euh, monteurs, voilà, ceux qui veulent se faire plaisir. Donc. N'hésite pas, peut-être, à mettre le, les clips ou les choses qui te plaisent. Je sais pas comment tu peux mettre ça, mais dans la. Tu peux faire des clips, non, sur Twitch Y'a pas un truc comme ça Donc, si tu peux mettre les clips sur Twitch, comme ça, ça peut faciliter ceux qui ont envie de faire des montages, mais qui ne sont pas forcément présents sur tous les streams, tu vois. Tellement cool, tellement cool. Tellement cool, sérieux. Ah oh mais il a gagné, il a gagné 150 life le gars depuis qu'il est là. Sans blaguer, hein Le gars il a gagné plus de 150 PV quand même Faut virer quoi là Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. En bête, euh... ouais. Ouais, ça a du sens la boule magique merde putain j'ai mis clic là j'ai vraiment mis clic par contre c'est la souris qui a glissé Ah, no joke, c'est la souris qui a glissé, sérieux. Mais c'est quoi ça J'ai pas le temps, je suis stressé, j'ai pas le temps banané. Non mais non, j'ai glissé J'ai trop glissé, sérieux J'ai trop glissé. <rire> ah là là là là là là là. C'est tout. Ah ouais mais j'ai trop glissé, bah ça change rien, hein. je pense que je, je, je peux pas gagner mais quoi que. Si en vrai. Vivre dans un donjon. C'est quoi son board à lui en fait N'accomplit pas assez de choses okay. Un serviteur de perdu Une pièce d'or de gagné Allez faut tiens des... mais je pense qu'on est mort. Hein. Cette gamme elle est magique, cette gamme elle est magique mais mon adversaire c'est un peu la même chose, il triche avec les Buddies. Il vole des Buddies et forcément à partir du moment où on est dans une meta buddy, hein, donc à partir du moment où tu joues avec ton buddy, plus tu joues avec des cartes, bah t'es invincible. Nous on est deux invincibles, mais deux invincibles il y en a bien un qui est un... plus invincible que l'autre, tout simplement. Mais on est deux invincibles, oh les hits sont horribles en plus, bon les hits sont vraiment horribles. Ouais, catastrophique late. Catastrophique. Je suis même pas sûr d'être derrière en vrai. Hein. Ah, ah, ah, ouais, un chouïa, un chouïa. Oh wow, trop cool ça. Pourquoi ça me fait pas survivre Oh wow, trop cool. Ok. Bon bah, let's go. hein, Parce qu'on va lui voler une game. En vrai, l'Heroï, c'est pas mal vu qu'il a Hydre. Va falloir des tonnes ici. Est-ce qu'on aura un bon buddy une fois dans cette game? r Faire un sandwich. Ça change la donne, mais je pense qu'il y a moyen. It's time Let's go hein? C'est clairement mieux hein? Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Oh sérieux, celui est horrible Mais non Mais non Elle est pour moi Elle est pour moi cette game Ah Après son chronoormoo il est gros. Hein. Ah gg, il est, il est arrivé à jouer le chronoormoo à la fin qui sort de nulle part. Ouais ah, gg. Ouh, sacré final. Hein. J'avais des spots. J'avais des petits pourcentages par-ci, par-là. J'étais comme derrière, clairement. Mais peut-être qu'il fallait vendre le chien le puissant. C'est dur, hein, mais peut-être qu'il fallait vendre le chien le puissant. En tout cas, c'est une belle game.